Bonjour à toi cher spectateur, Tempura de Akiko Oku. Euh, C'est un film dont j'avoue à la base le pitch m'intéressait pas plus que ça, mais l'affiche française est très classe. Et je dois avouer qu'à partir de ce moment-là, j'étais très intrigué par ce film, qui plus est depuis qu'on a une énorme vague de cinéastes japonais qui sont mis en avant par euh, Anabi et également par Arthouse. Bah, je suis vraiment très intrigué et très passionné par le cinéma, que je trouve inventif, parfois très simple mais également très explosif. C'est un cinéma qui a vraiment deux extrêmes, qui parfois arrive à trouver un juste milieu pour donner lieu à des moments de cinéma qui sont complètement ahurissants de justesse et de nouveauté. Et ce film avait l'air de s'inscrire parfaitement en cette lignée. Le résumé pour faire simple, Mitsuko est une jeune femme qui n'a pas l'air d'avoir eu une vie facile, puisqu'elle se complait entièrement dans un célibat qu'elle ne souhaite pas briser. Lorsqu'elle fait la rencontre de Tada au boulot, elle va chercher à trouver un moyen de s'ouvrir un peu à lui. Et eh ben, Je ne vais pas vous dire que j'ai vu faux, puisque j'ai vu vrai. Euh, le film de Akiko Oku est une petite bombe qui fait un bien fou. C'est un de ces moments de cinéma où on ressort avec une pêche et une joie de vivre absolument immense, parce que la cinéaste aux commandes du projet a su non seulement dominer son sujet, mais lui donner une ampleur... Et une intensité qui fait qu'en tant que spectateur, au-delà de trouver ça très juste, on est très investi par ce qui se passe devant nous. Alors c'est typiquement le genre d'objet qui, je pense, va réussir à totalement convaincre certains spectateurs. Et d'autres vont être plus réticents parce qu'ils vont avoir du mal avec le parti pris de la cinéaste. C'est-à-dire que la cinéaste choisit de nous plonger dans la petite bulle de son personnage. Vous savez, ce petit endroit, ce petit cocon dans lequel on se retrouve, où on est capable parfois de parler à soi-même, de s'évoquer certains petits soucis, de réussir à trouver des solutions par ce petit souci. Et c'est également un film qui parle d'un sujet avec un angle d'attaque que je trouve très intéressant. Ça parle du célibat, mais pas de manière triste. Ou en tout cas de manière négative, comme on a trop souvent l'habitude de le voir. Et je trouve que par le biais de ces deux idées, qui se retrouvent au sein d'un moment de cinéma dans lequel c'est à la fois très touchant, très euphorisant, Très émouvant. Enfin, c'est un film qui arrive à traduire beaucoup d'émotions en très peu de temps. Même si le film dure tout de même 2h13 et que c'est quand même un, un gros morceau, on va pas se voiler la face. Et pour autant, on a envie de se laisser embarquer là-dedans. Parce que même si le trip est un peu long, il est parfaitement cohérent avec ce que la cinéaste a envie de nous transmettre. Soit des bonnes ondes. Et Dieu sait quand on a besoin quoi, de bonnes ondes. Lorsque l'on cherche à parler du célibat, on cherche souvent à le faire de manière frontale, en parlant de la peur d'être seul, de finir sa vie sans personne à ses côtés, mais on cherche rarement à le traiter comme une normalité dans laquelle certains se retrouvent, même si bien sûr, au fond, ils cherchent eux aussi quelqu'un. Akiko Oku nous offre une comédie enjouée et délicieuse, pour un moment de cinéma assez allumé et déjanté dans son genre, mais qui parvient surtout à briller par une créativité et une poésie à toute épreuve, sonnant avant tout comme un joli moment de poésie autour de l'acceptation de soi, et surtout de sa propre compréhension, avant de chercher à s'ouvrir vers l'autre. En termes d'écriture, le film s'inspire donc du roman écrit par Risa Watawa, et donc écrit par Akiko Oku. Euh... Je trouve que dans cette écriture, il y, y a déjà une très bonne idée, qui peut sembler très simple, mais qui je trouve fonctionne extrêmement bien. Cette idée de se dire qu'on peut tout baser sur l'esprit d'un personnage. Alors, c'est une idée qui peut sembler très vague comme ça, parce que honnêtement, on pourrait se dire que tous les films se basent sur l'univers d'un personnage. Mais parfois, c'est très compliqué à retranscrire au cinéma de réellement nous plonger dans la tête d'un personnage, de faire en sorte que chacune des idées, des pensées, des, des, des petites folies qui vont traverser l'esprit d'un héros ou d'une héroïne, ça va réussir à faire en sorte que le spectateur comprenne ce qui se passe dans sa tête. Il n'y a pas beaucoup de films qui arrivent à traduire ça. Dans un genre récent, je pourrais vous citer Joker ou Todd Phillips, ça a parfaitement réussi à nous immerger dans l'esprit du personnage principal. Mais c'est rare de réussir à trouver un film où on est réellement à la place du héros. Living Las Vegas, par exemple, c'est un film qui, sur le papier pourrait sembler très énigmatique, mais qui arrive à nous plonger dans le personnage de Nicolas Cage. Et c'est ce que je trouve, est très fort. Et ici, c'est également, également ce qui se passe. Je trouve que Hoku a réussi à faire en sorte que cette héroïne, Mitsuko, on arrive à la cerner en une fraction de seconde, avec très peu de détails. Et le fait ensuite de construire toute une histoire qui va être basée sur ce petit univers qui se passe dans sa tête... C'est ça, en fait, qui renforce l'impact émotionnel qu'on va avoir par rapport à toutes les actions qu'elle va vivre et, et toutes les décisions qu'elle va devoir prendre. Et au-delà de ça, encore une fois, je leur précise, c'est pour moi un film qui, je trouve, est très intelligent dans sa manière de traiter le célibat. Parce qu'à aucun moment, ça n'est traité comme quelque chose de fataliste dans lequel le personnage va se complaire et va se morfondre et va euh, se détériorer. Au contraire, on est sur une héroïne qui accepte ça. Et au fur et à mesure, on va comprendre pourquoi elle accepte ça et qu'elle refuse un petit peu l'idée de se mettre en couple, ou en tout cas de se caser avec quelqu'un. Et toutes ces thématiques-là, en fait, se recoupent dans cette idée de comprendre cette bulle. Pourquoi cette bulle existe Pourquoi ce personnage en a besoin Pourquoi elle en a besoin pour se sentir bien, pour se sentir épanouie et pour être capable d'avancer dans la vie grâce à ça C'est super intelligent de mettre en forme ça dans un scénario, parce que Dieu sait que c'est compliqué sur le papier, et que ça peut être un vrai frein à la créativité, et là, au coup, c'est jamais le cas Oku ne cherche jamais à en faire trop avec son héroïne, mais ne cherche jamais non plus à en faire un personnage vide, se contentant d'avancer au gré de petites aventures où elle chercherait à trouver l'amour. Et en ce sens, la cinéaste japonaise parvient à réussir ce que beaucoup d'auteurs ne parviennent pas à comprendre dans le genre, leur héros. Mitsuko est une jeune femme que l'auteur explore avec profondeur, mais surtout avec beaucoup d'émotion, en en faisant une héroïne qui va devoir remonter en arrière pour espérer avancer, comprendre ce qu'elle a perdu, pour saisir ce qu'elle pourrait avoir à portée de main. Et c'est cela qui rend le scénario beau, sincère et surtout juste. En termes de mise en scène, je trouve qu'Akiko Oku, elle a réussi un, un joli pari. C'est le pari de renforcer ce que j'évoquais déjà dans l'écriture. C'est cette idée de bulle, encore une fois. Mais la bulle, graphiquement, narrativement et cinématographiquement, c'est un enfer. C'est un enfer à construire. Je veux dire, à quel moment tu peux réussir à pleinement construire quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas physiquement présent. Et bien ici, elle utilise plein d'outils. Des outils graphiques, des outils narratifs, des outils sonores, esthétiques, tout plein de petits outils qui vont réussir à faire en sorte qu'en tant que spectateur, on comprenne encore plus ce personnage. Enfin, je pense à une séquence dans un avion où il va y avoir des ballons. Je vous en dis pas plus pour que vous ayez un petit peu de mystère. Cette séquence peut sembler complètement loufoque. Mais dans le contexte du film, elle a une vraie cohérence, elle a une vraie logique, elle a un vrai impact sur le spectateur. C'est ce genre de petite idée, moi, qui fait que j'arrive à rentrer dans le récit, en me disant « bah ça, c'est un univers mental qui prend place physiquement devant la caméra ». Et il y a plein d'autres petits trucs. Il y a l'utilisation de cette voix-off avec laquelle le personnage principal va parler, qui est très bien faite. Il y a... Ces jeux sonores qui sont parfois complètement loufoques et, et à la limite du ridicule, mais qui pour autant ont une cohérence par rapport à ce qui se passe au sein de la mise en scène de la cinéaste. Enfin, c'est tout plein de petits éléments comme ça qui font qu'en tant que spectateur, on se dit « ça arrive à prendre corps face à moi, je la ressens cette bulle, j'ai envie de la toucher, j'ai envie de m'immerger dedans ». Et encore une fois, c'est le grand brio de ce film de réussir à rendre concret quelque chose qui est souvent... Ben, au-dessus de nous, qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à vraiment... C'est cette fameuse phrase, vous savez, « Tu es dans mon espace vital ». C'est pas possible de réussir à le spatialiser, cet espace vital. Bah Là, ici, il est spatialisé. C'est vraiment, vraiment très, très bien fait. « Pop » est un mot qui convient parfaitement à la manière avec laquelle la cinéaste japonaise parvient à construire un moment de cinéma extrêmement joyeux, mais surtout extrêmement intense émotionnellement, ne se résumant jamais simplement à de bonnes blagues ou une bonne énergie, mais à un plus qui contamine rapidement le spectateur. Que ce soit dans le choix des bruitages, des transitions, des actions filmées par Oku, ou simplement dans le geste cinématographique évoqué avant, la metteur en scène a su donner lieu à une œuvre délirante et d'une grande efficacité, qui tient tout de même extrêmement bien sur la longueur, même si l'acte à Rome est peut-être un poil trop long. En termes de casting, alors ça va être très rapide. Euh, je trouve pas qu'il y ait tant d'acteurs secondaires que ça qui arrivent vraiment à ressortir. Euh, je citerais Kento Ayashi, je citerais Azami Uzuda, je citerais Tukua Wakaya, Wakabayashi, Tomoya Moino, Mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires en fait qui arrivent à plus ressortir que ça parce que on va pas se voir la face. Ce film ne se tient que par le biais de son actrice principale, qui est exceptionnelle, Vraiment, je pèse mes mots. J'avais rarement été autant touché par une performance d'actrice. Et ça faisait un moment que je n'avais pas vu un tel investissement dans le personnage. Mais alors là, ça m'a soufflé tellement c'est extraordinaire. Non est une actrice magnifique. La jeune femme dégageant une énergie et une vivacité d'esprit à toute épreuve, emportant à merveille l'ensemble du métrage pour une prestation renversante de beauté et de magie presque. Au bout du compte, Tempura, bah, c'est vraiment une petite perle. C'est typiquement le genre de film qui pourrait passer inaperçu, si on tombait pas dessus par hasard et qu'on disait pas, waouh j'ai bien fait. et Moi c'est ce que j'ai vraiment, vraiment envie de retirer de ce film c'est que ce film il faut aller le voir parce que c'est un moment de joie de vivre c'est un moment de, de, de positif c'est un moment qui, qui transmet des bonnes ondes et qui fait que on ressort avec la banane. C'est vraiment un, un beau film touchant, juste, sincère poétique, très émouvant par moments. C'est vraiment un film qui arrive à traiter de thématiques parfois assez sombres mais avec une telle clairvoyance et une telle luminosité qu'on en ressort en se disant ça ça ne ressort que du positif en fait de ce genre de moment c'est vraiment un film absolument fou donc si vous avez l'occasion de voir Tempura d'Akiko Oku vraiment foncez c'est une pure merveille c'est un bijou de cinéma c'est absolument à voir c'est juste magnifique à regarder à plus